Bonjour Dans cette vidéo, je vous explique comment personnaliser un plateau avec euh, une photo. Et la seule façon de vraiment protéger la photo sur un plateau, c'est avec de la résine cristal. Alors, pour cette, pour cette réalisation, il vous faut un plateau, possiblement un bois ou un plastique, pas un carton, de la résine cristal, du papier pour poncer euh, l'imperfection euh, du plateau, de la sous-couche, du vernis, de la colle mosaïque, de la peinture acrylique, de la cire et toujours des pinceaux, ciseaux et petits bricoles pour pouvoir bien travailler. Alors, moi j'ai déjà poncé mon plateau, comme ça on a enlevé les petites imperfections et avec la sous-couche, je commence à préparer le bois, à prendre la peinture. Vu que la résine elle est complètement liquide, quand je la prépare, il faut passer bien la sous-couche dans les jointures du bois pour bien boucher tous les trous. N'hésitez pas à le faire une fois de plus, parce que c'est vrai que si... Ça se peut que abîme tout notre travail. N'hésitez pas à le faire soit devant que derrière, pour être bien sûr. C'est important aussi bien étaler et pas laisser des paquets. Parce que si on laisse des paquets, puis il faudra poncer avec du papier ponce. On peut passer aux couleurs. C'est une couleur acrylique, déjà prête à l'emploi. Même chose, on fait attention de bien passer dans les jonctures du bois. Une fois qu'on a fini de faire la peinture et que c'est bien sec, on passe à faire des effets avec de la cire à patiner. On peut utiliser soit les doigts, soit simplement des soupes à linge, soit des pinceaux éponge ou des pinceaux. Moi je vous conseille bien avec les poils durs. Pour vous entraîner, commencez toujours dans les parties moins, moins visibles. Et n'oubliez pas qu'on peut rajouter, mais qu'on peut plus difficilement l'enlever. Alors, je tapote toujours les pinceaux éponge dans la cire et je tapote à côté pour enlever les surplus. Et il faut vraiment être très très léger. Voilà, vous pouvez estomper l'effet aussi en passant un petit peu avec la peinture. On le verra par transparence. C'est la façon aussi dans les cas où vous n'avez mis trop. Ça vous permet de corriger. Là, j'ai fait ça pour plus fondre cet effet. Entre temps que le plateau va sécher, toujours avec la cire, j'ai travailler un petit peu les bords de la photo pour la rendre plus intéressante comme ça elle va sécher aussi j'ai décidé de rajouter baptême ici je le faire avec la technique de l'embossage qui est il peut être appliqué aussi à la résine. On a besoin de tampons cristal, de la colle spray pour poudre embossée et l'embosseur. la colle sur le bord de la photo en laissant en 5 mm pour que la colle en épaisseur puisse déborder. Et je l'ai mis bien bien au centre parce que la résine elle peut soulever les centres de la photo dans le cas où il n'y a pas de colle. Je me suis aidé avec du papier pour bien coller et mettre pas trop de doigts qui seront visibles avec la résine que la résine est mis tout en valeur ni les défauts aussi et maintenant je laisse au moins sécher bien une heure voilà on a une été un euh, hiver même laisser sécher deux heures hein. maintenant que c'est bien sec on passe à la partie plus importante plus difficile la résine alors je vais éloigner mon plateau je vais prendre la résine. Je m'organise quand même avec quelque chose pour protéger notre table. Des soupes à linge. Et quand on commence à faire ça, on ne s'arrête plus. Alors là, j'utilise de la récup pour mon support pour mélanger la résine. Ça peut être soit en plastique, soit transparent. La dosette, qui en général vous trouvez dans les cartons et une cuillère ou un plastique ou un bâton en bâton bois que vous avez également dans la boîte. Alors, il ne faut jamais oublier les doses. Si vous avez, si vous avez un doute, on l'a toujours dans la boîte. Donc, ça, c'est mon produit A et ça, c'est mon produit B. Là, je dois faire pas mal de résine. Il faut un contenant en proportion. Par contre, si vous devez faire vraiment beaucoup, beaucoup de résine, par exemple, toute la boîte, ben alors vous la faites en trois fois. Comme ça, vous êtes bien sûr de la mélanger. Je compte bien un... Je fais tout très doucement. Et j'ai mis cette fois les produits B, le durcisseur. C'est beaucoup plus liquide. Quand vous ouvrez la boîte de résine cristal, vous écrivez la date. Parce que c'est bien là, utiliser, utiliser les restes dans le tour des six mois. là je recommence avec 2 d'A et un d'B et ça doit suffire parce que je n'ai pas d'inclusion. Je vais bien mélanger au moins pour un quart d'heure à 20 minutes. Alors comme vous voyez je mélange très doucement pour ne pas faire rentrer des boulets d'air dans la résine. Parce que c'est très difficile d'enlever. Il faut vérifier aussi on a place de la maison où soit bien droit pour la laisser sécher les plateaux 24 heures parce que si votre place elle est comme ça ben la résine elle va sécher aussi mal. Mais c'est important vraiment un endroit bien droit. Je vais couvrir tout avec du papier aluminium, compris les trous ici. Je vérifie régulièrement. Est-ce que vous qui en 24 heures, on va dire que jusqu'à 8 à 9 heures, vous pouvez euh, casser les boulets d'air. Vous pouvez, s'il y a par exemple un petit insecte qui s'est mis dedans ou un poil de chat ou quelque chose, vous pouvez l'enlever jusqu'à 8 à 9 heures depuis que vous avez fait la résine. Même s'il semble de faire un gros trou, ne vous inquiétez pas, ben, il, il va se, euh, se refermer. Je vais mélanger jusqu'à ce qu'on on voit la résine complètement transparente. Vous pouvez bien vérifier en passant la cuillère. C'est quand vous passez la cuillère, vous ne voyez pas la trace derrière, ça veut dire que votre résine elle est prête. Et je vais maintenant la verser. Alors, même si je l'ai mis que d'un seul côté, il va s'étaler tout seul mais moi je vais quand même l'aider un petit peu et bien couvrir avec du papier aluminium c'est pratique parce que je ne tourne pas au centre et je profite aussi pour couvrir voilà, on peut vérifier.